Casse d'aide aux heures et aux mêmes de gauche, euh, créateur, créatrice, partageur, partageuse, partager. Et euh, Casse d'aide à Marie Martinez, elle se reconnaîtra parce qu'elle est elle. C'est des bâtons des pique, c'est des bâtards. Il est pas tant de fixe, c'est des bâtons. Ce n'est pas tant X que les bâtards d'attente, il faut des Une fois pas tant triste on bats, pistes, est pas. Ils font les bâtons en piste, es, on est pas pour piste les pas Une fenêtre piste, on est pas devant. La force de l'image, l'image était bon, c'est bon, qu'à force de 10 image était bon, bon, bon qu'à force c'est qu'à dinage. tu, tu, masques, vous ta force de souche. À faire de tout son test, tout conteste va le net C'est pas ma guerre, pas ma mémoire, même moi Je crois je guerre par la même voix, même voix Je crois je caire et par la même voix, j'aime y croire Je crois je calmerai dans la même voix Des pixels. Fais ton même école Fais ton même école Fais toi-même et jolly Et Fais tomber les codes Fait que la main est prolifique Qu'on dans le même écho Et cause du fait que la main est horrifique et Qu'on est dans le même décor Mais on va lutter comme as. Leur laisser le à sur la merde. Et ça mène à se buter en masse. Ça, j'ai l'image et ne sous-estime son pouvoir. Voir pas, j'en imagine. Image des voir. Vois un cage si réel. Qu'on en dépendait Non ce n'est pas qui elle qu'il y a des zones à défendre C'est pas ma guerre, pas ma mémoire, même moi Je crois je guerre pas la même voix, même voix Je crois je et pas la même voix J'ai m'y croire Je crois je calmerai dans la mémoire Même moi Mémoire, mémoire. à dégainer des pixels Memoire ouais. Peu, ça qu'on ça nous mène à du club d'emm même l'a ouais. même c'est nous-mêmes, ça on va la vie belle Mémoire ouais. Guerre sans les gun de dégainer des ficelles même, ouais. même Phénomène amène à gagne à dégainer des pixels L'espace à occuper, qui peut affichons L'espace à occuper, tu sais, les fafissons Avant d'écrire des pages, il faut les prendre Et pourtant, ce qu'on laisse passer L'espace, il faut les temps on les gars au Desport et des parodés, c'est un parasite paradis, N'est t'arrêtes, n'est pas raté, c'est par exemple, paradis le par la paradis par la les et dans la paix, le qui n'est pas la peine, il parle la dîne ne faramine terrain, il pas le paradis pas Ce ne peut animer leur Mais leur rendu n'est pas raté rendu répare par intérêt, les si rendus on peut enterrer, les rendu réparés C'est pas, ma, barely, pas la... ma guerre, pas ma moi même moi Je crois, je crie par la même voix, même voix Je crois que je crie et par la même voix J'aime croire Je crois je dans la même voie, Même voie, même voie. The pixel big